Ni hao, je suis Greg le Geek ou suis pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du GT Geek avec aujourd'hui le Xiaomi Note. Ouah, le meilleur, le plus mieux de chez Xiaomi parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique plus après le générique <rire> et après pas un geek oh Euh, oui, aujourd'hui, aujourd'hui on va tester le Xiaomi Note. Oui, alors on va commencer à mettre les choses au point tout de suite. Si tu es un fanboy Xiaomi... Ne regarde pas ce test, c'est pas la peine. Je sais, j'y connais rien. Je dis n'importe quoi, je dis que des conneries. Je ne suis pas un fanboy Xiaomi. Je ne connais pas la ROM Xiaomi d'ailleurs. Je connais la ROM Android bien. Je maîtrise bien moi, ma propre ROM Android de mon téléphone. Par contre, je connais pas bien Xiaomi. Je connais pas bien les modèles et je vais plutôt me positionner comme un mec qui découvre un téléphone Xiaomi, note que tout le monde le flagship de chez Xiaomi hein, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. On le verra avec sa ROM Xiaomi qui. Qui est du Android bien comme il faut à la sauce Xiaomi, donc il pourra plaire ou ne pas plaire. Donc voilà, au fanboys, euh, épargnez-moi vos commentaires en disant c'est nul, c'est et tout je sais bien. Maintenant avec 31 000 abonnés, on a bien compris que c'était comme tous mes tests, c'était acheté. Donc on va faire la présentation de ce Xiaomi Note qui est un peu le flagship killer de chez Xiaomi. Hein, ce qu'ils ont fait quasiment de mieux, il y a encore mieux. On verra ça, je vous expliquerai ça après. En fait, ce, ce modèle va être décliné en deux versions. Cette version qu'on va tester aujourd'hui, une version Full HD avec un Snapdragon 801 et qui sera aussi décliné avec une version apparemment mieux avec un écran 2K et certainement un Snapdragon 810. Je ne me rappelle plus de mémoire parce que je ne suis pas un accro d'exami. Je connais pas tous les téléphones par coeur ni les fonctions ni les machins, les trucs. Non, non, j'ai assez de travail comme ça. J'étais assez de téléphone pour connaître tous les téléphones par coeur. Sinon, on n'en sort plus. Alors, dans la boîte, bon, ici vous aurez vu, il y a rien. Alors, en fait, si si vous l'achetez sur Skyphone, il y a un pan geek, mais bon, après, non, n'achetez pas sur Skype, surtout pas. Euh, <rire> alors, un câble USB, micro USB, ça c'est bon. Un chargeur secteur ici USB avec une prise américaine parce qu'on est en Chine et euh, que bah, après si vous achetez chez nous on mettra un chargeur, euh, un adaptateur mais bon bah, bah, c'est juste pour la petite blague. Dedans on retrouvera un un petit truc comme ça, qu'on va garder tout de suite voilà, pour ouvrir un petit peu le, le carte SIM puis après, bon des manuels, des machins, des trucs bon des boîtes qui sont, euh, c'est de l'art contemporain maintenant, hein, c'est du minimalisme hein, on met euh, le mini, bah, ni, les, ni minimalisme, c'est le, le matin <rire> j'ai du mal avec le, avec le ni minimalisme voilà de Mimi, euh, la fille là-bas alors, le téléphone, on va attaquer tout de suite pour voir un petit peu les proportions de l'appareil par notre premier personal exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce! Alors, mettre le pouce l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, l'écran, c'est un 5,7 pouces. Donc voilà, c'est. En fait, il est balèze l'écran, mais le téléphone est assez compact. On verra ça tout à l'heure hein, quand on comparera un petit peu la taille. La taille du téléphone, on est sur du 155 ici. La largeur, on est sur du 78, c'est pas mal. On prend notre pied à coulisses. Ici. Donc sur la partie la plus large on est sur du 7 mm, c'est pas mal. Et sur la partie la plus fine, voyez là sur l'aluminium, si on prend un peu comme ça, on est, euh, on est pas mal. On est sur du 4 mm. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Vous voyez un bord qui est quand même super fin ici. Bon après avec cet effet là derrière. On... Triche un petit peu comme tous les fabricants, c'est-à-dire qu'on annonce une épaisseur record alors qu'en fait, bon, bah, quand on prend le plus, la plus grosse partie à l'arrière, on a un téléphone qui est, qui est honorable et comme les autres. Alors, le poids, 162 grammes, 162 grammes, c'est pas mal, à hein savoir que le téléphone il fait quand même 5,7 pouces ici. Alors, au niveau de la présentation, euh, le contour étant, bon, je vais dire aluminium, mais ça se trouve c'est du magnésium de, de métal ferreux. Euh, bien, très très très très bien fini, très très quali. Hein. C'est ce qu'on avait vu sur pas mal de téléphones. Ici, on ouvre l'emplacement SIM. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve Eh ben, on retrouve deux emplacements SIM, enfin, une micro SIM et une nano SIM. Donc là, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien vu. Hein c'est des choses qu'on avait découvert un petit peu chez chez chez C'est hein. eux les premiers. Excusez-moi de parler de Huawei, <rire> fanboy, qu'on aurait quand même pris le risque de regarder, mais c'est quand même Huawei qui a lancé le truc en mettant deux cartes SIM comme ça sur le rack. Mais euh, pas de micro SD. Euh, vous voyez sur le, sur le côté, on a bien SIM, micro SIM, pas d'emplacement micro SD sur ce côté-là. Ici, alors on trouve bien notre carte SIM ici. Dessus, un Jack 3.5. Euh, là, ça doit être un espèce de micro. Sur le côté droit, bouton volume plus moins. De, sur le, ici, uh, bouton power on off. Dessous, un haut-parleur qu'on pourra tester tout à l'heure. Et une connectique micro USB pour charger l'appareil. L'appareil est assez joli hein, et très très bien fini. C'est vraiment la première impression quand on l'a en main. On se dit, waouh, c'est quali. C'est quelque chose qu'on avait pu voir un petit peu avec le Mi 3, surtout euh, le Mi 2, pas trop, parce que le finition était quand même plus plastique, mais euh, voilà, on a un truc voilà, avec le contour en aluminium et tout, c'est vrai que c'est quand même super joli, très très quali. À l'arrière, on trouvera un appareil photo magnifique de très bien pixel, on peut le dire, parce que je l'ai essayé, il est quand même juste bien. Un IMOI ici, ici, là, hop là, donc là on a bien le Xiaomi, tout bien. À l'avant, on retrouvera, alors attendez que je regarde, un appareil photo. On regardera ça tout à l'heure parce que j'ai l'impression plus écrit une grosse connerie sur ma fiche, mais bon, ça se peut. Ici, alors mise en route du téléphone. Alors, le film protecteur, on va le laisser parce que c'est pas un téléphone qui est à nous, c'est un téléphone qui nous a été prêté. donc j'ai quand même été prêté, on est obligé de le rendre tel tel. Prêt à la revente. Ici, on démarre. Alors, l'IMEI, on va le vérifier là étoile liée à 06 dièse. On vous rappelle, hop, on a bien deux IMEI, un IMEI en 47, un donc donc deux fois le même IMEI. Ce qui peut être logique parce qu'on a du dual standby, ça veut dire que le téléphone bascule de l'une à l'autre en fonction si vous appelez ou si vous recevez un appel. Donc c'est pas très très gênant. L'IMOI en 86, on vous rappelle, depuis que les opérateurs en France vendent des phones en 86, ça pose plus de problème. Mais la marque zomite est vraiment une marque qui est destinée à la Chine avant tout, pas vraiment destinée à l'Europe. Donc c'est pour ça qu'on a des IMOI en 86. Euh, la mise en route, les boutons, c'est pas mal. Maintenant on va regarder tout de suite ce que le téléphone a dans le ventre au niveau du CPU. Première chose qu'on demande quand on achète une voiture, c'est quoi comme moteur <rire> Et ben là pareil, on a un Qualcomm, donc un Snapdragon 800 Alors apparemment moi j'ai marqué 801. Hein. Donc apparemment on est plutôt sur du 801. Un 4 corps euh, 2 giga 5 Donc 4 corps 2 Go5, ça quand même, ça rock quand même pas mal du poney déjà. Ou du panda. Surtout du panda, le poney on a arrêté. Euh, ici on va lancer l'évaluation pour avoir un petit peu le score de notre Stradagon. Ah, putain, oh la vache. Un score à 50 000. Oh là là, dis donc, ouais, pas mal. <rire> pas mal les enfants. Ah ouais, un gros gros score là, hein, c'était pas mal. Donc notre processeur a ah, bien 4 fois 2 go 5 Ah ouais, putain, je crois que c'est le plus haut score qu'on a eu sur CPU tester. Voilà, vous me le confirmerez. Je sais qu'il y en a des membres qui s'amusent à jouer au classement. Sur le, le forum, c'est pas mal. Alors, ensuite, on continue. On va faire notre deuxième personnage exceptionnel qui est un toutou, notre lapin. Alors, notre lapin, on l'a fait deux tests. On a fait un test normal qui s'appelle le test euh, équilibré. Voilà, chez Antutu, Un test équilibré, mais bah en fait, ça veut dire que le téléphone, il choisit, il est équilibré. <rire> voilà. Avec un score à 36 200. Après, un jour, un mec, il n'y a Ouais, mais moi, mon téléphone, il fait 45 64. <rire> il est nul, le geek. Oui, bien sûr qu'il est nul. Ça, on le sait. C'est vérifié, c'est prouvé à chaque vidéo. Ensuite, vous pouvez choisir un mode qui s'appelle le mode haute performance au niveau du test, qui n'est un test qui n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est de se la péter en disant J'ai quand même fait avec mon téléphone le 47764. Voilà, ouais. c'est tout. <rire> tout. Nous, on préférera partir sur un test qui est équilibré. C'est-à-dire que tous les tests qu'on fait, ils sont équilibrés, ça permet d'avoir une base. Si après vous voulez pousser le téléphone avec un mode haute performance pour dire Bah ouais, avec mon téléphone, je vais faire Très bien, <rire> magnifique, super ça te fera une bonne journée mais c'est pas le but non. on peut aussi faire un score à 45 000 avec un test haute performance parce qu'après en fait les paramètres sont pas du tout les mêmes donc on va plutôt partir sur une base équilibrée qui permet d'avoir une comparaison avec ce qu'on peut voir d'habitude alors après est-ce que les autres téléphones par défaut il est plutôt haute performance plutôt équilibré j'aurais tendance à penser qu'il est plutôt équilibré mais après peut-être que je me trompe parce que j'aime bien me tromper comme ça après on me reprend en commentaire et on m'explique et comme ça je me couche un peu moins con moi <rire> voilà, ça c'est fait. Alors, notre AnTutu. Ici, on démarre le toutou. Donc là, bien sûr, il ne sauvegarde pas les scores. Ici, donc on a bien un Xomi. On a bien un Xomi Note. Ici, donc le Mi Note, un LTE. La ROM Android, c'est une version 4.4.4, donc c'est là. C'est la ROM euh, MUI, je faire pas dire MUI, c'est la ROM MUI avec euh, du 4.4 ici. Le Snapdragon, donc c'est bien 801 ici. Le GPU, un Adreno 330. La résolution de l'écran, donc sur notre version classique, c'est une de Full HD. Caméra arrière, 13 millions de pixels. Les IMUI, c'est bon. La RAM, la ROM, ta rom. on verra ça tout à l'heure, mais bon, vous allez voir qu'il n'en manque pas. Je crois qu'on ne peut pas le voir avec celui-là. C'est fait bizarrement. Donc, la RAM, on est sur du 3Go de RAM. Et la ROM, en fait, il existe deux déclinaisons au niveau de la ROM. Cette version qui est une version 16Go. Putain la vache, <rire> je suis en train de regarder. 55Go. La... Ah, mais ça doit être la version 64Go. Bah, J'ai pas fait gaffe. Bon, regarde, parce que en fait, je pensais que c'était la version 16Go. Ah oui, c'est la version 64Go. Je pensais que c'était la version 16. Ah non, voilà, c'est pour la version 67-64Go. Donc 64Go, il reste 55. Si c'était la 16Go qui restait 55, il y avait un bug. Non, non, c'est la version 64Go, donc la plus grosse, qui est disponible actuellement. Le processeur, euh, donc on est bien sur un téléphone qui fait 3Go de RAM, 64Go de RAM pour la version la plus haute, et pas de micro SD. Ah non, ça non. Euh, le CPU, donc on a bien un 4 x 2 go ça c'est pas mal. L'affichage, allez où la photo. Alors, l'affichage, on est bien sur un écran Full HD. Ici, la fréquence du GPU, un 5,7 pouces. Avec un écran Sharp en JDI à 440 DPI en densité de pixels. L'appareil photo, eh ouais, c'est bien un 13 millions à l'arrière et un 4 millions à l'avant. C'est ce que j'ai bien lu. Il fait déjà retrouvé une vidéo en 4K, ça c'est pas mal. Bon l'aperture, l'exmoor machin, si vous êtes un fan de la photo. La caméra, l'apparence, 61 grammes, c'est un barphone, l'OS 4.4.4. Alors GPS, oui, Wi-Fi oui, Bluetooth oui, GNFC non. Wi-Fi, gyroscope, accéléromètre, accéléromètre, capteur de luminosité, e boussole capteur de proximité, gyro, température. Non, pas de température, baromètre et ensuite l'accélération linéaire et le capteur de rotation donc ça fait un téléphone qui est quand même plutôt chialé plutôt chialé alors ensuite la rame, la rom t'arom et eh ben cause euh, j'allais dire surcouche et muie ouh non surcouche surcouche mui. sur ce que je non salaud ça n'est pas une surcouche enfin c'est du android euh, qui est différent <rire> on va plus ça comme ça voilà, c'est android qui a été retravaillé ils ont tout changé les icônes et les menus voilà <rire> euh, Qu'est-ce que. Bon, ben voilà quoi. Après, donc on va venir ici. Confidentialiser. na Il n'y a pas les applications. Appel, non. Sécurité, non. Gestion, dictaphone, rechercher, scanner, thème. Voilà. C'est fait un petit peu bizarre. On va prendre ici. À propos. Alors, donc on, a bien téléphone. on est bien sur un téléphone qui fait 3Go de RAM. 64Go de ROM. Et on n'a pas de micro SD. Donc vous pourrez, je ne pourrais pas vous faire voir la RAM parce que je sais pas comment ça fonctionne là-dessus. Je m'en fous <rire> si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà. Euh... <rire> la rame, la rame, nanana, l'OTG. Alors, moment l'OTG, oui, voilà, ici, ah, je sais, bah, sais qu'il y a des fanboys qui vont se forcer à regarder la vidéo pour ça. On profite un peu, <rire> tant qu'à faire. Il me, il me déteste. Ah voilà, donc le téléphone est bien OTG On a bien la LED qui s'allume. Donc le téléphone, il est bien 3GB de RAM, 64GB, 16 ou 64GB. Et pas de micro SD, mais on a quand même l'OTG, ce qui sauve un petit peu euh, le dossier quand même. Parce que c'était quand même un peu con qu'ils n'aient pas mis de, de micro SD quand même dedans. Alors, le Z Device, ici, l'accéléromètre. Donc ça accéléromètre, vous voyez, sans trop de problème. Ici, le compas. Donc ça compassionne, hein, y a pas. Avec un téléphone comme ça, je pense pas qu'il y aura énormément de problèmes au niveau de la, de la technique. On est quand même plutôt bien. L'aide de notification. Bonne question. <rire> ben oui, parce que. Attendez, hop, là, je vais mettre là comme ça. J'avais complètement. Alors, en fait, j'ai pas trop bien préparé mon test ce matin. Bah, j'ai bien préparé ma fiche, ce qui est quand même déjà pas mal. Ici, on va le mettre en charge. Donc on va le mettre dessous. On va le mettre à l'endroit. Voilà. Alors, de notification bah oui, vous la voyez ici. Les boutons rétro-éclairés, euh, ça n'a pas l'air violent. Ça n'a pas l'air violent. Alors on voit pas, on voit pas super bien. Allez, je vais mettre comme ça. Oui, ils sont rétro-éclairés. Il fallait vraiment bien se mettre dans le noir. Les boutons sont bien rétroéclairés, mais là, euh, je suis tellement fort en fait en éclairage naturel. Enfin, en éclairage. Euh, J'allais dire naturel. Non, en éclairage euh, pas naturel. <rire> Surtout, que bah on a on voit pas les boutons. Vous ne les verrez pas ce coup-là. Alors là, là, là c'est bon. La version Android, donc la version Android, on l'a vu ici, c'est une version 4.4.4, donc avec MUI 5.4.3 Beta. Alors apparemment, c'est une version... Nous, ce qu'on installe, c'est la version traduite qu'on trouve sur le site MUI France, hein, parce qu'en fait, d'origine, il est que en chinois. On va sur MUI France, on télécharge, donc c'est la ROM qui est à disposition chez eux. Euh, après, est-ce qu'il y aura des évolutions, ça, je ne sais pas, il faudra plutôt voir sur leur forum. C'est plutôt les spécialistes de cette ROM et non pas moi. Je m'en revendique. Ici, donc en fait dans cette robe, à partir du moment où l'installer ici, bah on retrouve bien le Play Store, ce qui est plutôt une bonne chose. Au niveau du menu en haut, c'est bizarre parce que en fait ça le fait pas tout le temps quand je mets en haut. Peut-être qu'il y a un côté, voilà. Euh, ici on trouve bien bon le silence, radio. Donc on est bien connecté en Wi-Fi, ça, la luminosité, on est bien à fond les Wallets. Hein. Vous voyez, on peut on peut régler un petit peu comme ça. Ah d'accord. Ah, c'est pour ça. Bah oui, voilà, quand on voit là, ah, ça y est, je viens de trouver, il vient de comprendre. <rire> Mais c'est un peu ça aussi, enfin, d'après moi, une ROM qui est un peu intuitive, ça veut dire que, bah tu connais pas, comme moi, genre tu viens d'Android, tu joues un peu avec les téléphones, et puis ça tombe sous la main. Donc si ça tombe sous la main, c'est que c'est bien fait. Voilà. Si tu cherches pendant une heure et demie, c'est que c'est mal fait. Là, on va dire que c'est plutôt bien fait, parce que vous avez vu, j'ai pas vu qu'il y avait deux petits points en bas. En fait, j'aurais pu être plus vigilant, et là on arrive sur la page où on peut accéder au réglage donc bon point, mais c'est génial <rire> ici, Alors la radio, bah oui, voyez, on a bien la radio en plus, pour ceux qui me demandaient et tout à chaque fois ici euh, les musiques, les Bon bah, après on n'a pas de fonction euh, incroyable après bon, c'est vraiment scanner, qu'est-ce que c'est vérification des données, des liens, d'accord il n'y a pas de truc incroyable comme des fonctions avec des M, des machins, des trucs ou alors bah, je ne les ai pas vus. puis après bon après ça c'est vraiment propre à la Rome UI après les gros fans et tout, eux trouvent toujours un petit peu leur compte parce que c'est l'intérêt quand vous aimez bien quand vous êtes un peu dans, dans une, une chronologie de Rome, vous retrouvez toujours les mêmes choses avec des évolutions, avec des choses plutôt sympathiques. Donc voilà. Euh, la version Android, donc on a bien le Play Store. À partir du moment où nous on a le Play Store, on est sauvé. On va écouter un petit peu de musique, regardez un petit peu ce que donne. Le haut-parleur Allez, de ses bonnes factures. Ma musique ici. Hors ligne, toutes les pistes. Voilà, on va mettre Madine Marocco. Hein, de pote à de Baron. On j'ai peur que ce un peu criard au début. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Le haut-parleur est bien. Hein. Alors, le haut-parleur est surtout sur la droite, hein, vous l'aurez vu. On est, on, est du... on est bien, on est sur du. Medium, hein. On est sur du médium, hein. on est sur du medium qui descend un peu dans le bas médium quand même. Pas trop d'eau médium, vous avez vu, ça siffle pas trop. On va peut-être essayer de se faire Britney Spears un peu pour voir. Euh... Uh, one more time. Hey, hey. Oui, on monte pas trop haut dans les aigus, hein. ça siffle pas trop, mais on est sur le oh, C'était à l'époque où elle était belle, <rire> dit comme ça. <rire> Je le vends bien. Euh, les vidéos, alors accepté. Qu'est-ce qui va se passer dans les vidéos Alors, catégorie. Non, ça c'est les vidéos non. Catégorie. Non. Sélection. Non. Où c'est que je peux retrouver mes vidéos à moi? Ah oh, ouais, mais bien sûr, il faut cliquer. Alors, c'est rien, moi. Hein. Il faut cliquer. Euh, moi je mets mes vidéos. J'attendais avant mes vidéos. Mais là on se retrouve avec toutes les vidéos chinoises Ah oh, il y a des pages comme ça, fais voir. Populaire. Non. Catégorie. Non. Ici. Ah voilà. Oui, comme quoi, en appuyant sur tous les boutons, 14 au total. Alors, les vidéos, qu'est-ce que. Ah, j'ai Jean-Pierre qui m'en a envoyé d'autres, mais j'ai oublié de les mettre. Jean-Pierre, <rire> tu me pardonnes moi-même. Alors, on va mettre notre vidéo en 4K. Tiens, allez. Même si c'est pas la plus jolie. Oh, ben c'est oh, joli le volume comme ça. J'aime bien. Ici, si on tourne. Oh, non. Non. non. Il ne <rire> fallait pas. Euh, C'était pas ça. Ici. Alors, notre vidéo en 4K. C'est pas mal. Bon, vous aurez bien meilleur, vous avez vu. je je vous l'enlever un peu. Quand on enlève l'écran, euh, ce film est vachement terne en fait. Vous aurez un bien, une bien meilleure résolution. Euh, J'ai pas les poulets là. Si, les là le poulet là. Elle est magnifique cette vidéo en fait. Quand il coupe le, il coupe le canard. Il coupe les canards et euh, on vous aurez bien meilleur parce que le film il est vachement terne. En fait, c'est un film anti-trace de doigts. Vous aurez une, un bien meilleur rendu euh, magnifique, euh, génial, mais sans film protecteur. Euh, bien, non, bien, c'est joli euh, avec un écran. Vous avez vu, avec un écran, un angle de 180 degrés, quand on le met en plein éclairage, grâce au film protecteur, vous voyez, on voit quand même plutôt bien. Elle est bien contente de manger du canard, mais merde. Elle dit Oh, les canards, mon cerveau de la langouste. Ouais, <rire> c'est ballot ici, donc non c'est bien non, un bel écran, là je pense, il n'y a pas à chier c'est quand même le top de la crème de chez Xiaomi vous aurez un écran qui est magnifique sans trop de soucis. Euh, le jeu, bon, toujours, toujours hein, et pas encore un téléchargé de jeu, on va continuer avec notre truc euh, Castle 3D ici tu, tu, tu, tu, tu. voilà, ici notre château en Espagne tac Allez vas-y, vas-y coco. C'est bien parce qu'il n'y a pas de latence. Non, mais à mon avis, vu l'avion de chasse que c'est, le téléphone, ça me ferait mal au fion qu'il y ait de la latence. Hein. Ici, on va reprendre là. Qu'est-ce qui se passe ici On oh, n'était jamais allé à gauche. Ici, voilà, hop, le petit banc, on peut passer dans l'herbe. On ne peut pas tru truander. Non, c'est bon, ça marche bien. Hein. Je veux dire, le truc, c'est un peu ce qui se fait de mieux chez Xiaomi Donc, je veux dire, si le truc ne marche pas, changez de crémerie. Hein. <rire> Alors, l'appareil photo. Ah, l'appareil photo. Là, par contre, c'est de la boîte. En fait, je cherchais. Euh, quand je vous parlais de trucs intuitifs, voilà. Quand on arrive ici, et eh ben il euh, n'y avait pas de bouton réglage. Alors je les ai cherchés hein, quand même. J'ai cherché, j'ai cliqué, machin et tout. Et hop, on fait une petite navigation sur la gauche. Et là, on arrive au menu réglage. Et on arrive sur une jolie page, voilà, où on peut choisir la forme de l'écran, la qualité de l'image. Donc c'est plutôt bien fait ici pour les réglages, c'est assez intuitif. Euh, L'embellissement naturel, choses comme ça. On a le mode HDR. Voilà, vous avez les filtres directement. Donc l'HDR, si vous voulez faire une photo, par exemple de nuit. Ici, on va mettre notre petit canard ici, là. Vous avez vu l'écran, comme il est beau et qu'il est lumineux, un truc de dingue. J'ai fait plein de photos. Parce qu'il euh, est super rapide en plus. J'ai fait plein de photos en fait en extérieur parce que j'ai vraiment trouvé euh, l'appareil super réactif. Et vraiment au niveau de la photo, c'est vraiment un bon point. Vous voyez, les photos sont super lumineuses et très très très jolies. Hein. Vraiment, vraiment très très bien. Euh, c'est vraiment le gros point de, de, de l'appareil, c'est que les photos sont juste magnifiques et très très très rapides. Ça, sera, ça fera un très très bon photophone. Donc là, quand on est sur la vidéo, pareil, on arrive sur le menu ici. Vous allez pouvoir faire des vidéos ici, donc soit en définition standard, en haute qualité, en très haute définition et en 4K. Ce que on vous a fait, bien sûr, naturellement. Pour juger un petit peu des qualités de la photo, on vous a fait plein de photos. On vous a fait, Ah, mais bah, je n'ai pas fait de photo de selfie. Tiens, attendez, je vais en faire une tout de suite. ça se passe quoi là Ah, parce qu'il y a ce compte film protecteur là-dessus. Là. <rire> vous voyez Et on voit bien. Et le ghost. Ici, on va mettre là comme ça. On met la photo. Ici, un sourire. Putain, il, va, il est super réactif, c'est un truc de dingue. Euh, donc voilà. Donc pour <rire> juger des avec appareils, accéder à de la photo. On vous a fait plein de photos. Une photo en selfie que je vais vous faire voir maintenant parce qu'elle valait quand même le coup. Une photo en intérieur de notre bureau et plein de photos en extérieur. Une photo à gauche. Une. <rire> bah oui, ça allait tellement vite. Hein. <rire> une photo à droite. Une photo du chantier. Et je crois que j'ai refait deux photos derrière, si je ne m'abuse. En plus, on a fait des vidéos. Une vidéo en intérieur, de notre bureau, donc la classique. Et comme toujours, comme toujours, bien sûr, une vidéo en extérieur où on va le balayer de la gauche vers la droite. On passe le champ tazza On remonte et on descend au haut chantier. Ensuite, on vous a fait la même vidéo en 4K que vous ne verrez pas en 4K, que vous verrez simplement en HD à cause de mon de miséreux, mais qui permet de voir si la vidéo a des latences ou pas et si c'est fluide surtout. Ah oui, en fait On a vu des vidéos en 4K où c'était pas super fluide, que ce soit en 4K ou en flèche. Donc là, ça permet un petit peu de juger un petit peu tout ça. Ensuite, alors le GPS. Alors le GPS, il est où Il est là. C'est bien fait hein, en fait. Hein. Vous voyez, une fois qu'on l'a pris un peu en main, c'est pas mal. Alors le GPS, premier fixe. Alors, si le premier fixe a été vu en une seconde, vous voyez, on n'a même pas de temps de fixe, on n'avait qu'une barre. Je pense qu'il faudra quand même attendre au moins entre 10 et 30 secondes avant d'avoir au moins 3 barres pour le premier fixe. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Là, on a un fixe qui est quand même beaucoup plus rapide. Au niveau du premier fixe, ça veut dire 2-3 barres, ce qui n'est pas généralement assez pour avoir une triangulation. Et pour avoir, parce que là on a quand même le GPS et le GLONASS, l'espèce de GLONASSS qui en a plein là. Et eh bien il faut, moi je pense vraiment attendre au moins une trentaine de secondes avant d'avoir une détection qui est 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites, 4, 5, 6, voilà, 7 satellites, pour avoir une détection qui est correcte, même si on a un fixe, c'est très rapide. Après, à savoir que le téléphone sera couplé en GPS plus AGPS, donc on aura le AGPS qui va vous trianguler tout de suite, plus le GPS qui viendra faire un petit peu la finition. Donc, on peut attendre 20-30 secondes sans trop de problème. Mais un téléphone vous avez vu qui est quand même euh, grâce au Glonass qui a quand même une détection qui est quand même assez euh, assez bonne avec beaucoup beaucoup de satellites. Donc, vous aurez une triangulation qui est sympathique. Comparatif des tailles, alors on va le comparer tout de suite avec un peu notre Challenger qui sera notre Honor 6 Plus qui lui n'est que 5,5 pouces. Donc vous voyez en fait la différence n'est pas super flagrante. Hein. On a nos 0,7 pouces qui sont ici, mais au niveau de la taille on est, euh, on est sur quelque chose qui est assez similaire. Le note est quand même un petit peu plus fin, ce qu'on pourrait croire, surtout sur le bord là, côté de ces bords un peu biseautés. Mais vous voyez, il n'est pas beaucoup plus large et il n'est pas beaucoup plus haut. Pour un téléphone qui est quand même plutôt sympathique. On va vous mettre un petit peu le mode photo 2. Le par contre, le, il est quand même super chaud. Hein. Je ne voudrais pas faire le mec le connard. Mais le téléphone est quand même vachement chaud. On va regarder ça après. Ici, donc là, on prend notre, notre, notre animal. Donc vous voyez, on a, on a un rendu des couleurs qui est jolie. Hein. On, a, on, a, on a vraiment un, un très beau téléphone. Hein. Après, il fait son prix. Hein. Vous le verrez un peu à la fin. C'est un très bel appareil. Mais il fait son prix et il n'a pas que des points positifs. On verra ça tout à l'heure. Donc là, voilà. le téléphone est euh, bien. Voilà, bonne qualité. Par contre, voilà, moi j'ai trouvé, il est un peu chaud là ici. Au bout de mon deuxième tout, quand j'ai fait le test haute performance, il est quand même un, un peu chaudasse là sur le haut. Alors que d'autres téléphones, en fait, n'avaient pas. Alors est-ce que ça vient de Snapdragon qui a tendance à chauffer un peu J'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais euh, je le trouve un petit peu chaud. Alors qu'on n'a pas quand même fait des trucs incroyables depuis tout à l'heure. Alors, au niveau du navigateur, comme toujours, ici, on va aller voir notre ami Bing bing.com ici pour voir nos petites meufs pour attaquer les plus et les moins comme toujours ici on va y faire la sécurité c'est bon les images la plage alors on va ça c'est pas mal bien ça charge bien tout ça ah le wifi on a pas fait voir on est sur trois on n'est pas, pas au mieux de la forme on est sur deux barres vous voyez, 2, 3 barres, ça oscille. C'est pas le meilleur qu'on ait vu. Bon après, ça n'empêche pas d'aller sur Internet. Vous voyez, on est quand même sur 2 barres. Il y en a quand même une détection qui a été assez rapide, mieux, hein, voire plus réactive que les téléphones qui avaient trois voire quatre barres et qui mettaient un peu plus de temps à charger les photos. Alors, nous, qu'est-ce qu'on aura bien aimé sur ce téléphone ah, C'est un Xiaomi. Xiaomi font quand même de très, très bons téléphones. 3Go de RAM plus 6Go de ROM, ça c'est la classe. Le Snapdragon 801, un 4x2,5Go, c'est royal. Le téléphone est double SIM, ça c'est assez important pour le notifier. Il est, 3, contre, il est 3G, 1800, 1900 et 4G, B3 et B7. Ça fait partie de nos points négatifs. L'écran 5,7 pouces en Full HD, quand même juste magnifique. Un Full HD d'origine Sharp. Les deux caméras, 13 millions à l'arrière, 4 millions à l'avant, qui font quand même vachement bien le travail assez réactif, plutôt bien. La batterie, euh, 3000 mAh, pas terrible, terrible non plus. Le GPS qui est GPS plus GLONASS, ça c'est quand même pas mal. La finition qui est juste incroyable. La finition est très très bonne. Hein. Par contre, là, il n'y a pas à chier au niveau du téléphone. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie c'est que le téléphone est très très bien fini. Ensuite, on continuera avec le prix. Alors, ce téléphone dans la version 16 Go fait 447,90€. Et dans la version 64Go, fait 464,90€ dans la Skyphone Shop ou skyphone.fr. <rire> qu'est-ce qu'on regrettera Pas la photo, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil Eh bien, pas de 3G900. Voilà, Xiaomi n'a pas d'ambition de vendre en France. C'est flagrant, donc on n'a pas de 3G en 900 MHz. Pareil, en 4G, on n'est que B3, B7, donc ça sera bien pour Bing, On n'a pas de B1. C'est dommage, c'est dommage. Ensuite, pas de micro SD. Ça, c'est aussi un petit peu ballot, quand même. Je veux dire, le double, ils auraient pu mettre au moins un double slot avec. SIM et micro SD, ça c'est un peu ballot parce que si on prend que la version qui est 16 Go, on peut vite arriver aux limites de l'appareil parce que si vous commencez à taper des vidéos en 4K, à l'enregistrement, vous allez vite regretter d'avoir pris un 16 Go. Un micro SD au bien, sinon vous avez encore l'OTG. Et enfin, dernier point négatif, il en fait beaucoup, mais enfin bon, 3000 mAh, je trouve ça pas énorme, c'est bien, mais c'est pas énorme. Savoir que l'écran est quand même un 5,7 pouces en Full HD avec la possibilité de faire des vidéos en 4K. Ouh, je veux dire, les 3000 mAh, vous risquez de euh, vite. Pas mal, hein, dis donc, vous n'est vous pas trop chinoise, mais vous risquez de vite en voir à la fin euh, de la batterie, parce que voilà, je trouve que 3000 mAh, je trouve que ce pas assez. Après, c'est que mon avis, et ça n'engage que moi. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, le bilan. Un bilan qui va faire hurler les fanboys de chez Xiaomi. Bon, un bilan, le téléphone est quand même juste très bon. Il, il, très bon, très bonne performance, très quali. Très complet, il fait des photos qui sont juste magnifiques. Après, on sent bien que c'est pas un téléphone qui est fait pour la France ni pour les ultra geeks qui vont dire, quand même, que un peu on va revenir un peu au même résumé. C'est que bon, l'absence de fréquence va faire un peu que bon, on va se dire, voilà, soit on le veut vraiment parce que on adore le truc, et ben c'est bien, soit on va dire, ah, quand même, le manque de 3G 900 et pas la, et pas de 4G en B1, ce qui est 800 MHz pour euh, faire Orange, machin et tout, et Free, c'est un peu dommage, voilà et Ensuite, bon, ouais, quand même, une micro SD, ça aurait pas fait de mal, je veux dire, au moins sur le côté, quoi. Parce que là, si on prend moins cher en 16 gigas, en 64 gigas, peut-être un peu mieux, tout. Et puis la batterie, voilà, ce qui ferait pour moi, je veux dire, quand même, la batterie, ils auraient pu forcer un peu plus parce que, bah. Pff... C'est des trucs qui bougez là, l'écran qui bougeait là-bas. <rire> oh, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Voilà, je trouve que 3000 milliampères même si le téléphone est joli, je trouve que ce pas assez. Et euh, il a tendance à chauffer un peu. À mon avis, ça, ça vient de chez Stratagon, parce que les derniers, les 800 et les 810, apparemment sur Internet, beaucoup disent que ça chauffe pas mal. Donc voilà, euh, ça, pour moi, ce sera un bilan qui est mitigé, voilà. Donc le temps c'est vous qui allez laisser votre note. Moi je donne pas de note, je me mouille pas. C'est vous qui allez laisser une note en commentaire en donnant ce que vous pensez de ce téléphone, en donnant vos plus et vos moins de l'appareil, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans ce téléphone-là. s'il qui fait partie de vos trois R. Le R de cher en balance cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. C'est pas encore comment faire Tu cliques sur le bouton YouTube ici à droite et tu arriveras sur une jolie page chez YouTube et là tu t'auras un petit bouton pour mettre partager. T'as tous les réseaux sociaux, t'as plus qu'à cliquez dessus. Tu pourras également laisser un commentaire soit directement sur YouTube soit directement sur le Blog Technique en nous do en nous disant par exemple soit ta note ou en donnant en donnant ta note et en nous disant ce que tu penses de ce phones là voilà parce que parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient je suis pas le premier à le faire, mais bon voilà. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce téléphone, ce que vous, vous en pensez, est-ce que vous êtes plutôt de mon avis ou est-ce que en fait non, on pardonne tout à Xiaomi. <rire> Bien sûr, voilà. <rire> ça, ils vont hurler les mecs. Oh, je le sens. Ça va être bon. Oh, J'aime ça. Oh. Il va y avoir de la violence. Voilà. <rire> Et le air de pouce en l'air comme ça parce que ça fait toujours plaisir, au moins pour le travail. <rire> Ah bah oui là ça va être dur non mais mettez pas de pouce en bas ça sert à rien au moins pour le plaisir vas-y on fait des jolis tests un petit pouce comme ça même si t'as pas aimé <rire> oh oui j'adore ça allez c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg le geek ton pote chinois le seul blogueur high tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous la toujours un petit peine un petit de prospérité allez paix dans le monde à demain bye bye